J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse, silence, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Bien Jésus et demeure, auprès de moi, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, demeure, auprès de moi. ô j'ai des ennemis dans l'ombre, rôdent autour de moi. Accablé par le nombre que ferais-je sans toi. Chaque jour à chaque heure, Oh, j'ai besoin de toi Viens Jésus et demeure Auprès de moi Oh, Jésus, ta présence C'est la vie et la paix La paix dans la souffrance Et la vie à jamais Chaque jour, à chaque heure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 Oh, j'ai besoin de toi, viens, Jésus, et demeure auprès de moi, chaque jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi, viens, Jésus, et demeure auprès de moi.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 auprès de moi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit. En moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis je suis à toi. Mon âme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 Le roc, sur qui j'ai fondé ma vie. Toi, seul, est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force,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 Et remplis ma vie Je veux t'adorer oh Paraclet Saint-Esprit, viens Et remplis ma vie J'ai tout laissé Pour te servir Saint-Esprit, viens Et remplis ma vie j'ai tout abandonné pour te servir Saint-Esprit viens et remplit ma vie Je veux te servir Oh un Eshtaï Saint-Esprit viens viens et remplis ma vie je veux te servir, oh Eschaton, Eschaton, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout laissé dans ta main pour te servir. Saint-Esprit, viens, viens et remplis ma vie. J'ai tout abandonné pour te servir. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Shalom, shalom adorateur, shalom adoratrice. Nous remercions le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Père Céleste, nous voulons te dire merci aujourd'hui. Nous voulons te dire merci pour la vie, merci pour le souffle de vie, merci pour ta grâce ta miséricorde. Seigneur, en toi nos âmes se confient et nous sommes secourus. Seigneur, nous voulons te célébrer ce soir. Nous voulons t'exalter, nous voulons te bénir. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, tu es digne de recevoir l'adoration. Reçois Seigneur notre reconnaissance. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta protection dans tous nos déplacements. Merci Seigneur pour la provision divine, Oh Seigneur mon Dieu, mon âme te bénit, je loue ton nom, je te remercie pour chaque battement de mon cœur, pour chaque battement du cœur de chacun, je te remercie Seigneur pour le souffle de vie, je te remercie Seigneur pour le mouvement, en toi nous avons la vie, le mouvement et l'être, Père reçois l'adoration, merci merci Seigneur, merci Papa, merci Éternel, merci Jéhovah, merci Shaddai, nous nous humilions devant toi ce soir pour te bénir, nous nous humilions devant toi ce soir pour t'adorer, nous nous devant toi pour te célébrer nous voulons chanter tes pieds faits. reçois la gloire reçois l'honneur reçois la louange tu y as rempli ma vie de joie et d'harmonie oh merci je veux te louer toi qui m'as aimé Comment m'exprimer pour te remercier Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci, je veux t'adorer. El Shaddai, mon Dieu, Comment m'exprimer pour te remercier Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh merci. Oh jour bénis, jour de victoire. Que je ne saurais oublier J'ai vu, j'ai vu le roi de gloire Apparaissant sur mon sentier Sa beauté, sa gloire infinie De tous les côtés m'entourait Son regard qui porte la vie sur ma pauvre âme s'abaissait Sa beauté, sa gloire infinie De tous les côtés m'entourait Son regard qui porte la vie Sur moi pauvre âme s'abaissait Au jour béni, jour de victoire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 Le signal de la victoire Déjà brille aux cieux La couronne de la gloire paraît à nos yeux Je viens conclure des encore dit Jésus à tous Oui, mon sauveur, je déplore je l'ai ta genou Oh Seigneur, merci, parce que ta parole dit « Ebenezer » jusqu'ici, tu nous as secourus. Seigneur, ce soir, je déclare que tu es « Ebenezer »« Jusqu'ici, tu nous as secourus, Seigneur »« Seigneur, je déclare que tu es « Ebenezer » pour chacune d'entre nous »« Tu es « Ebenezer » pour chacun d'entre nous »« Reçois la gloire, reçois la gloire »« Merci Seigneur, ce soir encore, j'applique le son de l'agneau »« J'invoque le son de Jésus » Que le sang de la nouvelle alliance parle en notre faveur. Que le sang de la langue qui a été versé pour la raison de nos péchés, Seigneur. Parle en notre faveur. Merci pour, Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Ton sang, par ton sang, nous sommes sanctifiés. Par ton sang, nous sommes purifiés. Par ton sang, nous sommes lavés. Oh, ramassekeye bakorobo santarabakorimaka. Oh, Ton sang parle en notre faveur. Ton sang parle en notre faveur, inquiétez pas, ton sang nous assure la protection divine, Seigneur, la protection divine, Rabaka, Seigneur, fais-nous miséricorde, Seigneur, fais-nous miséricorde, Seigneur, que rien ne fasse obstacle, Seigneur, à notre communion avec toi, que rien ne fasse obstacle, Seigneur, à notre communion avec toi, Seigneur, que rien ne nous retienne sur cette terre, le jour de l'enlèvement, oh Seigneur, que ton sang nous purifie, purifie nos pensées, purifie nos cœurs, que ton sang nous sanctifie, oh Seigneur, que ton sang, Seigneur, oh Seigneur, que ton sang nous justifie, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Seigneur, nous cachons dans le sang de l'agneau ce soir. Nous nous cachons, nous cachons nos familles, nos enfants, Seigneur, dans le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Le sang de Jésus par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, qui donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous protège. Ce bon nom de la victoire que chantent les élus. Quand Satan nous tente des pièges, c'est ce nom qui nous protège. Ce bon nom de la victoire que chantent les élus. Alléluia. Nous allons invoquer le Saint-Esprit ce soir. L'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie. L'esprit défenseur, l'esprit de sainteté, l'esprit de pureté, l'esprit de la résurrection, l'esprit qui était dans la création. Oui, cet esprit, nous avons besoin de toi. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. afin que le consolateur vienne, cet esprit vient, cet esprit vient ce soir, cet esprit consolateur vient, cet esprit paraclé vient, cet esprit remplit nous cet esprit rempli, nous cet esprit toi qui est venu pour demeurer. Et Éternellement avec nous, prends le contrôle ce soir. Oh de esprit, conduis-nous, révèle-nous la parole de Dieu. réveille nous repostez Que les écailles tombent de nos yeux. Cet esprit. Oh, nous voulons rester en communion avec Dieu. Shekaraba, Nous voulons être comme les vieilles sages, Seigneur. Que nos lampes soient toujours allumées. Que notre esprit soit toujours en. Faire pour le Seigneur. Que notre batterie soit toujours chargée. Hier que tes pères et ma bakorobo bakorimaka. Reba parama kaskete La parole de Dieu dit. L'esprit me rend témoignage. Notre esprit est mon enfant de Dieu. Ce soir, cet esprit le contrôle. Hier que papa. Rabba sakaya bakorobo santa rabba ko. Hier que tes gorobo santa rabba parama. Oh Saint Esprit. santa. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, Saint-Esprit. Je me soumets à toi. Que tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardons, à tes pieds je dépose Jésus, Jésus, Jésus. La paix retrouvée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix retrouvée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi. Prends-moi. Dans mon état, Dieu de chaque soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Papa. Dans mon état, Dieu de chaque soutient ma foi. Christ est la vie, Christ est la vie. Retrouvé par mon âme, oh Seigneur soutiens ma foi. Christ est la vie retrouvée de mon âme, oh Seigneur soutiens ma foi. Reçois, Seigneur. Toute la gloire, Dieu de chaque corps reçoit la gloire, Alléluia, reçoit Seigneur l'adoration, Dieu de chaque corps reçoit l'adoration, Jésus Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Mes genoux fléchiront et ma langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu.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 il est puissant, il est puissant, il est sorti du tombeau libre et puissant, libre et puissant, tout genou fléchira. Tout le confessera que Jésus est puissant. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur, ce, ce soir nous voulons répandre nos âmes devant toi. Mon âme te bénisse, cet esprit remplis-nous ce soir. Remplis-nous de vie, remplis-nous de joie, remplis-nous de paix, remplis-nous de, de, de ta puissance, de ta force. Remplis-nous cet esprit chez qui était parle ma et Seigneur, tu ouvres notre coupe de la la papa, de Nous avons de ta présence. Nous avons soif de toi. Remplis-nous, hier que tous nos âmes Seigneur, tous nos âmes Seigneur en peine, tous nos âmes en douleur. Reviens pour enlever la peine, enlève la douleur. Hier que te corima kaya bakori makar, rabasa kaya bakori makar, bakori makar. Tu as dit l'esprit de l'esprit bokaya ma moi est pas devenu une porte de vélo malheureux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai que te parabakar, rabasa kaya goparabakas que dire bah oh, oh cette esprit bien glorieux Jésus ce soir. Bien glorifie Jésus au milieu de nous. Bien Jésus, Seigneur. Ce soir, nous allons adorer le Seigneur. Alléluia, nous allons adorer Papa Yahweh nous allons adorer Jésus nous allons déclarer tout ce qu'il a fait nous allons déclarer qui il est qui était es pour les maca, rends pas sacré Seigneur ce soir moi je veux t'exprimer ma reconnaissance. Seigneur ce soir je veux m'abandonner à toi je veux me livrer totalement à toi parce que tu es le vrai Dieu tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre c'est toi qui as parlé et cette masse est venue à l'existence c'est toi qui as parlé et tu as séparé les autres avec les autres c'est toi qui as parlé, Seigneur, et les âges les, les, les sont arrivés. C'est toi qui as parlé, Seigneur, le soleil, la lune, les étoiles, toute la constellation. C'est toi qui as parlé, les planètes sont venues à l'existence, Seigneur. Tu as parlé, et la verdure est venue à l'existence. Tu as parlé, Seigneur, et les eaux sont venues à l'existence, les poissons sont venus à l'existence, les animaux terrestres, les oiseaux. Seigneur, tout ce qui existe, tout ce que nous voyons, Seigneur. C'est toi qui as parlé, c'est toi ce, Seigneur. Et nous voulons te donner toute la gloire ce Seigneur, moi je veux t'adorer, je veux me prosterner devant ton trône, je veux te louer pour tes offres, je veux te bénir pour ta grandeur, je veux te bénir pour ta puissance, je veux te bénir pour ta magnificence, je veux te bénir Seigneur pour tout ce que tu fais, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la loi, tu es digne de recevoir l'adoration, Seigneur nous célébrons ton nom, ce soir nous voulons te dire merci, ce soir nous voulons te dire merci, ce soir nous voulons chanter tes lois, ce soir nous voulons proclamer que tu es puissant, tu es fort, Oh, tu es Dieu, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer au oh Seigneur. Tu es Dieu. Quand je regarde...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 Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu, oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu dans la vie de chaque adorateur. Que le Dieu de la vie de chaque adoratrice Dieu, nous voulons déclarer, proclamer ta divinité. Nous voulons proclamer que tu es le seul vrai Dieu, il n'y a point de Dieu que toi. Nous voulons proclamer que tu es sain, nous voulons proclamer que tu es bon. Nous voulons proclamer que c'est toi qui t'es manifesté, Seigneur. Oh, dans la création, c'est toi qui as fait cette merveille qui s'appelle la création. C'est toi qui as donné, Seigneur, le mouvement des astres. C'est toi qui as dit au soleil de se lever chaque matin et à la lune de se lever chaque soir et il t'obéit jusqu'à C'est toi, Seigneur, qui a créé le mouvement des eaux. C'est toi, papa, rabassé, qui a créé les saisons. C'est toi qui a créé, Seigneur, la fécondité des êtres humains et des animaux. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Merci pour ta beauté. C'est toi, Seigneur, qui a choisi Abraham. C'est toi qui as fait d'Abraham, Seigneur, ton allié. Et Seigneur, c'est toi qui as fait sortir tes enfants d'Égypte Avant de faire sortir de enfants d'Egypte, Seigneur, c'est toi Seigneur qui a frappé le peuple d'Egypte avec les dix plaies. Père, reposez que ait et Seigneur, la nuit de leur délivrance tu as dit à Abraham, tu as dit à Moïse, qu'ils prennent un agneau, un agneau sans, sans défaut et qu'il y molle de, de, de, chacun dans sa maison. Tu as dit un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Seigneur, nous déclarons ce soir, l'agneau de Dieu pour ma famille, la L'agneau de Dieu pour la maison de chacune de nous, l'agneau de Dieu pour la famille de chacune de nous, Seigneur. Et tu as dit de mettre le sang sur les têtes des potes, parce que quand le destin passera. Oh Seigneur, ce soir, Nous avons besoin de toi. Rebo Sekyebako Rimakai fais miséricorde, Seigneur. Yekete envoie la vie, envoie la vie dans les maisons, envoie la vie. Yekete Pole Rimakai, Rabasaka j'applique le sang de l'agneau sur les maisons. J'ai appris que son d mais un choc adorateur, choc adorateur, ça, d'annoncer à bien de chaque adorateur, chaque adoratrice. Oh sur ma maison, Oh Seigneur, c'est toi. Cette nuit là même. Tu as délivré ton, ton peuple. Bras étendu. à main forte. Rabose que Yebakorobosata. Rabbe ce que Seigneur, tu avais sorti d'Egypte. Tu as arrêté le persécuteur. Tu as arrêté la main de Pharaon. Tu as arrêté le pharaon à lâcher prise. Tu as, tu as mis fin à l'esclavage. Seigneur, que tout esclavage de nos vies, Seigneur, s'arrête. Hein, Rembourse ce qui était pas et à ma corps, et que, Seigneur, mets en fait à tout esclavage hein, de la chair. Mets en fait à tout esclavage hein, de notre caractère. Ce qui peut nous lier. Des habitudes négatives qui peuvent nous lier. Oh Seigneur, reposs ce qui était par à, oh, Ramasse que était pas La paresse spirituelle. Seigneur, le manque, Seigneur, de constance dans la méditation. Au nom de Jésus. Chèque te corobo de Oribaske. Papa, Seigneur, c'est toi qui as mené tes enfants devant la mer rouge. Seigneur, c'est toi qui as divisé la mer rouge. C'est toi qui as. Seigneur, tu as, c est, c est, au même moment que les flots se sont endurcis comme des blocs de glace, au même moment la terre qui était sous ces flots-là ont séché et tu as fait marcher ton peuple et sur le sol sec pour ramasser quel grand Dieu tu es, quel Dieu fort tu es. Seigneur, tu es au-dessus de toutes les lois de la nature, tu es au-dessus de toutes les lois chimiques, tu es au-dessus de toutes les lois physiques. Pour ramasser la vie, il y a des gens qui sont vent train de souffrir. Et rebosser, il y a des gens qui sont Seigneur, ce soir, envoie le vent d'Orient de dans de la vie de chacun. Oh, ramassez que toute mer rouge, personne ne soit divisée. Divisez, divisez, divisez au nom de Jésus. Paul oh Seigneur mon Dieu, tu as fait traverser ton peuple là. Tu veux traverser ton peuple. Là. Au nom de Jésus-Christ, hein. Seigneur, merci. Toi qui maîtrises le vent, toi qui maîtrises la mer, Seigneur, tu as délivré ton peuple là. et tu as traversé avec victoire. Seigneur, tu as été pour la colonne de feu et la colonne de nuée. Au nom de Jésus, la colonne de feu, la colonne de nuée, la colonne de feu, la nuit, la colonne de nuée de jour. Afin que, Seigneur, les, les, les, les, les températures extrêmes ne puissent pas consumer ton peuple là, dans le désert. Seigneur, tu as été le Dieu puissant, tu as, as été le Dieu fidèle, tu as fait sortir l'eau du rocher le plus dur, Seigneur, pour qu'il boive alors qu'ils qui avait soif. Seigneur, quand il va arrivés à les eaux de ta mère, tu as saigné les eaux. Seigneur, je te demande que ce qui a de notre vie soit assainie par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, que tu t'amètes, Seigneur, reçois assainit. Pas le ma ma Que tu t'amètes, Seigneur, sois saigné. Yé que t'es pour le à la mahan. Rabassa Kaya te Oh, Seigneur, tu as rendu les eaux Les eaux de la vie potable Au nom de Jésus Christ Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as fait c'est toi qui as pourvu à la manne. Chaque matin, tu voulais tomber la manne. Chaque matin, tu voulais tomber la manne. Seigneur, en analogie avec cette manne, Seigneur, tous les soirs, nous venons à toi. Tous les soirs, nous nous connectons au Saint-Esprit. Tous les soirs, tu nous, donnes, tu nous donnes une partie de toi. Tous les soirs, tu nous réveilles une partie de toi. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, merci. Seigneur, quand tu as frappé le peuple avec laissé. Bamboulant. tu as dit de faire un serpent des reins. et la bible dit comme Moïse élevant le serpent dans le désert il faut demander que le fils de Dieu soit élevé afin que le croit lui périsse seigneur tu as, tu, as, tu as guéri ton peuple dans le désert qu'est-ce que tes à m'a car seigneur je veux te bénir je veux te louer je veux t'exalter seigneur reçois la gloire c'est toi seigneur qui a anéanti Goliath par les mains de David seigneur je déclare ce soir que tout Goliath que tout Goliath que tout Goliath, que tu, Goliath notre chemin, que tout Goliath sur notre route, que tout Goliath notre destinée, que tout Goliath dans ce mois d'août, que tout Goliath dans cette fin d'année, en cette d'année, que tout dans notre travail, que tout Goliath dans notre, dans notre dans, dans notre famille. Hey, Seigneur, tombe au nom de Jésus. Eh Seigneur, c'est toi qui as répondu par le feu. Quand Eliel a rétabli l'hôtel, le, le, il a crié. Oh, c'est toi qui as répondu par le feu. Seigneur, réponds par le feu. Réponds par le feu devant nos détracteurs. Réponds par le feu devant nos oppresseurs réponds par le feu chez que était pas réponds c'est toi c'est toi seul Rebo c'est toi qui est c'est toi qui humilie les ennemis de ton peuple c'est toi seigneur Réponds. par ta main puissante oh de Robo Shota, Robo Sekeye Papara c'est toi ce Seigneur, et nous voulons te bénir, nous voulons te bénir encore ce soir, Seigneur, sur la route de la terre promise, ta parole dit. Jéricho était une vie barricadée au nom de Jésus Christ c'est toi Seigneur qui as dit à ton peuple de pousser des cris mais c'est toi seul qui as fait écrouler les murailles Seigneur ce soir nous crions à toi que toute muraille sur la route de notre destinée, que toute muraille sur la route de notre promotion, toute muraille sur la route d'un contrat, les soit écroulée. que pas seigneur tu n'as pas changé rabasa kaya Seigneur, c'est toi, tu es le meilleur stratégiste, c'est toi, tu utilises toutes sortes de stratégies de guerre, c'est toi qui as fait entendre un bruit, Seigneur, à l'armée de Syrie, et ils se sont enfuis, et tu as pris quatre lépreux, tu as pris quatre lépreux pour ramasser le butin. Seigneur mon Dieu, et Seigneur, en 24 heures, la famille était finie en Samarie. En 24 heures, Seigneur, je te demande au nom de Jésus. Tu connais la vie de chacun. Nous demandons les dimensions divines. Hein? Oh, de 24 heures, je n'étais pas à Rabako, Oh, Ramasse qui pas Seigneur, Elie a prié a fermé le ciel. Oh, il a prié, il a fait le ciel. C'est toi seul qui fait ça. C'est toi ceux qui as les clés du ciel. C'est toi ceux qui peux vous laisser fermer. Oh, remasquet, le Seigneur, lorsque les prophètes ont mangé et ils ont dit il y a la mort dans le pot, Seigneur, ils ont mis la farine. Et ils ont dit la farine. Oh Seigneur mon Dieu, et la nourriture était saine. Seigneur mon Dieu, rien que tes parra ma korimaka, rien que te korobosantat, tout ce que nous avons mangé, Seigneur, ce que nous avons bu, Seigneur, ce que nous avons avalé, Seigneur. Seigneur, il y a des portions, des décoctions qu'on a pu boire depuis notre enfance, ça. Seigneur, qui produit la mort, nous, Seigneur, nous recevons la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu des miracles, là. Ha! Ah reposez que n'est pas par ma cascata. Glorieuse ton nom, Alléluia. Glorieuse est ta force, Dieu. Merveilleux Seigneur, tu es excellent, excellent est ton nom, alléluia, excellent est ta force, Alléluia, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent, Dieu, tu es bon, alléluia. Dieu, tu es grand, alléluia Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent Tu mérites la gloire, tu mérites la gloire et l'honneur, et l'honneur Je lève les mains pour t'adorer. Et je bénis ton Seigneur, Nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire. Et l'homme, et Les mains levées, nous t'adorons. Et bénissons ton Seigneur, Car tu y es grand, tu fais des... Toi, tu es grand, tu fais de si grands prodiges, il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi. Oh Seigneur, il n'y a personne comme toi. Toi qui fait refleurir le désert. Toi qui fais de refleurir le désert, Seigneur, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui défends, Seigneur, tes enfants. Oh Seigneur, il y a une veuve qui est partie voir Elie. Elle a dit, ton serviteur, le prophète est mort. Et les créanciers viennent prendre les enfants. Elie lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elie lui a dit, qu'est-ce que tu as dit un peu du Seigneur? Elle avait un peu du Saint-Esprit. Elle avait un peu de toi, un peu de ta parole, un peu de ce qui pouvait créer. Qui a créé son miracle, Seigneur, ce soir. Oh, Ramassekeye Bakoro, Santa Bakoria Maka. Oh, Saint-Esprit, c'est toi, lui, là. Regardez, Koro, Bosekeye Bakoro, Makaya, Bakoro, Bosekeye. Yékeke, Debor, Makaya, Bakoro, Bosekeye Bako. Toi qui as mis lui, pour la veuve, Seigneur. Chekara, Papa Makaske, Telbako. Toi qui as enlevé la veuve de la fiction. Toi qui enlevé la veuve de son créancé, du persécuteur. Toi qui permis que la famille, Seigneur, ne soit ne a pas dispersé papa oh ramasser que yeba corimaka yek te pote n'a bon, pas changé tu n'as pas changé tu n'as pas changé tu n'as pas changé cherche te pote bon, rimaka ramasser que yeba papa ramakas que bako le défenseur des veuves oh seigneur le défenseur de des veuves le père des orphelins oh ramassa que yeba cori makka seigneur tente ta main si jette et tant ta main yek te pote rimaka yeba cori c'est une chose nouvelle esprit corps c'est toi même Tu es tu trop fidèle tu es trop fidèle tu es trop fidèle papa tu es trop fidèle Papa, ne pour pas nier ta fidélité. Tu es trop fidèle. Tu es trop fidèle. Tu es trop fidèle. Oh, merci Seigneur. Seigneur, oh, alors qu'on ne te voyait pas dans l'Ancien Testament, tu t'es rendu visible. Tu es devenu un homme. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus, ton nom est Jésus, ton nom est Jésus, ton nom est, est, est l'agneau de Dieu, ton nom est la postérité de la femme, ton nom est la postérité d'Abraham, ton nom est la postérité de David, oh le rejeton de David, oh Jésus fils de David, Jésus fils de David, Jésus fils de David, Jésus fils de David, oh, oh, Jésus fils de David, oh, il quelqu'un ne va pas dans ma casse Seigneur comme je crierai encore plus fort c'est toi seul qui peut me sauver Seigneur comme moi je crierai encore plus fort c'est toi seul qui peut me sauver Oh Seigneur Oh Jésus tu t'appelles le lion conquérant de la tribu de Juda. Tu t'appelles le lion conquérant de la tribu de Judas. C'est toi qui étais en Daniel. Aucun oh, lion n'a pu l'avaler. Parce que le lion conquérant était là. Aucune station ne pourra nous engloutir. Parce que le lion conquérant est là. Oh, le lion conquérant est là, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es le dernier Adam. Tu es le Fils de Dieu. Tu t'appelles Jésus de Nazareth. Tu t'appelles le Galilée. Tu la lumière du monde. Tu es le vrai sceptre. Tu es le pain de vie. Oh, tu es la lumière du monde. Hein. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es la résurrection, la vie. Tu es la porte. Tu es le bon berger. Oh, Jésus. Jésus, c'est toi le juste. C'est toi, Jésus. Tu es, tu es Yeshua, celui qui sauve. Tu es le Christ, le Messie. Oh, tu es le Christ du Seigneur. Oh, tu es loin de Dieu. Oh, tu es le soleil de justice. Tu te lèves au nom de Jésus. Le soleil de justice. Tu te lèves pour nous. Te notre que l'éternel justice. C'est toi qui nous as justifié par ton sang. Tu nous as lavé par ton sang. C'est toi qui nous défends partout où nous allons, Seigneur. Tu es le Saint d'Israël. Oh, tu es le Saint-Serviteur. Tu es le Serviteur de l'Anneau de Dieu. Tu es la victime inspiratoire pour mon péché. Tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, Jésus. Tu parole dit de quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous t'invoquons ce soir, Jésus. Oh, le médiateur de la Nouvelle Alliance, le souverain sacrificateur. Jésus. Oh, Rimas, Yamaka, l'Alpha et l'Oméga, Jésus. Le lion conquérant de Judas, Jésus, Shekarababa, c'est toi qui es apparu dans le buisson Adam. Quand tu appelais Moïse, oh Jésus, reggae de Bakorimaka, fils unique de Dieu, Jésus, le bien-aimé de Dieu, Jésus, oh le fils du Dieu vivant, Jésus, le fils du Dieu très haut, Jésus, Emmanuel Dieu est avec nous, Emmanuel Dieu est avec nous, Emmanuel Dieu est avec nous, Emmanuel, Dieu est avec nous le Dieu tout-puissant, oh celui qui règne au siècle des siècles, le Seigneur Dieu, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le puissant guerrier, le vaillant héros, oh, le Seigneur le sauveur, le Seigneur de gloire, le Seigneur de tous, le Seigneur du sabbat. Oh, tu es rapide pour nous, tu es notre sauveur, le sauveur du monde. Le seul souverain, le seul libérateur, l'amène, le véritable, le fidèle, le témoin fidèle et véritable, l'étoile brillante du matin, l'admirable conseiller, le Dieu fort, Oh, le Dieu puissant, le grand Dieu, le Dieu fait chair. Oh, le prince de paix le prince de la vie, le rocher, la pierre vivante, la pierre angulaire, oh, la parole de Dieu, la parole fait chair, notre prophète, oh, Jésus, nous t'invoquons ce soir, Jésus, le docteur, Jésus, oh, le cèpe, Jésus, oh, la tête de l'église, Jésus, notre époux, oh, l'époux de l'église, l'époux de l'église, Jésus, le chef de l'église, le chef et le consommateur de notre foi, le Chef grand salut, l'auteur de mon salut, l'héritier de toutes choses, le grand pasteur, le gardien de mon âme, mon avocat auprès du Père, l'espérance de ma gloire, mon premier amour, celui qui était, qui est qui et qui vient. Oh Jésus, tu reviens. Jésus, tu reviens. Oh Jésus, tu reviens. Tu t'appelles Yeshua. Robo Yebakoya, tu t'appelles Yeshua. Ohri maske intereba bara makoya. Akiyonu Seigneur, yekete boriya. Ah, ramasa kaya bakori bakaya bakori bakar. Yekete te robobo tu chante joye en allégresse, tu chante lamentation en cri de joie. Pas ramasser, pas ramasser, pas ramasser, pas ramasser. Eh, mon Dieu. Ce soir, nous voulons déverser sur toi. Nous voulons déverser, Seigneur, sur toi. Tout ce qui nous accable. Là. Nous voulons déverser sur toi. Oh, nos chagrins. Nous voulons déverser nos angoisses. Nous voulons déverser nos détresses. Nous voulons déverser nos peurs. Oh, que tes dépôt, Rimaka. Oh, Jésus. Il y a Ramasser quel Oh, Rimaka. Oh, Jésus. Jésus, tu t'appelles Adonai, tu t'appelles El Shaddai, tu t'appelles Jehovah, tu t'appelles Elohim, oh Rama, El elle El Elion, El, El Lame. Oh, Jéhovah Sabaos, le grand vainqueur, le grand vainqueur de la tombe, le grand vainqueur des nations, chez Jésus, ce soir, nous voulons t'honorer. Jésus, ce soir, nous voulons te bénir. Jésus, ce soir, c'est toi qui a opéré la pêche miraculeuse. C'est toi qui es entré chez... chez, chez c'est toi qui est entré chez Jairus et qui as resté sa fille. C'est toi Jésus, c'est toi Jésus, le Dieu de gloire. Le Dieu qui a guéri la femme qui avait l'hémorragie, Le Dieu qui a guéri les aveugles. Le Dieu qui a ouvert la bouche des muets. Le Dieu qui a fait entendre les sous. Le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Le Dieu qui fait... Marcher le paralytique, le Dieu qui a guéri la femme courbée, le Dieu qui a multiplié les pains, le Dieu de la pêche miraculeuse, le Dieu, Seigneur, qui qui qui, qui délivre, Seigneur, le Dieu qui a calmé la tempête apaisée, oh, qui a calmé la tempête, le maître des des circonstances, le Dieu fidèle, le Dieu fort, le Dieu puissant. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te louer ce soir. Nous voulons, Seigneur, c'est toi qui t'es transfiguré. Tu as démontré ta gloire. Tu as fait, tu as fait éclater ta gloire sur la montagne de la transfiguration. Seigneur, c'est toi que nous adorons. C'est toi le véritable que nous adorons. Personne n'est comme toi. Il n'y a point d'autre que toi. Nous n'est sain comme l'éternel. Il n'y a point D'autres dieux que toi, il n'y a point de rocher, comme notre Dieu, nous comme l'éternel, nous comme l'éternel, il n'y a point d'autres dieux que toi.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 Seigneur, quand nos réalités veulent nous accabler, veulent nous déséquilibrer, oh Seigneur, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi la vérité. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi. C'est toi qui as fait sortir l'argent de la bouche d'un poisson. C'est toi, Seigneur, qui t'as assis dans la barque de pierre. Et après avoir prêché, t'as dit à pierre de jeter le filet, Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi, c'est toi, tu n'as pas changé. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous bénissons. C'est toi ce Seigneur Jésus, c'est toi nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Tu as parlé à un arbre, et là bas séché jusqu'à la racine. Oh Seigneur, que tout arbre maléfique dans nos vies sèche jusqu'à la racine. Que tout arbre, que tout arbre, toute plante que mon père n'a pas planté dans ma vie sèche jusqu'à la racine, au nom de Jésus, tout ce qui pourrait me faire rater l'enlèvement, Seigneur, que tout cela sèche jusqu'à la racine. Au nom de Jésus, dans mon caractère, dans mon comportement, Seigneur, dans mes pensées, dans mes paroles en acte, en action, Seigneur, que tout cela sèche jusqu'à la racine. Au nom de Jésus-Christ, Yebakori Bakaya Bakori te paramakori pas là tout table que ça fait souci de la vie que tu sais jusqu'à la racine au nom de Jésus-Christ. Hein? oh Seigneur mon Dieu. Seigneur, lorsque les vents soufflent, lorsque les situations deviennent, oh, qu'on n'arrive pas à les maîtriser, oh Seigneur, ce que nous voulons ressasser, ce que nous voulons dire, que tes bontés ne sont pas épuisées, que tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent pour nous. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Nous allons lire le psaume 139. Nous allons lire le psaume 139. Le psaume 139. Le psaume du verset 1. Du verset 1. Du verset 1 au verset 24. Le psaume 139. Du verset 1 au verset 24. La parole de Dieu dit. Hmm. alors que les circonstances nous font penser que Dieu est loin de nous sa parole dit éternel tu me sondes et tu me connais, il faut le déclarer là où tu es, il faut le déclarer après moi, éternel tu me sondes et tu me connais tu sais quand je m'assois et quand je me lève tu pénètres de loin ma pensée tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Alléluia. Reposez que ma C'est pas n'importe quel mec qui est sur nous. C'est pour cela que ce soir nous voulons déclarer toute main maléfique qui nous a touchés depuis notre naissance. Toute main maléfique au nom de Jésus. Toute main maléfique. Soit consumé au nom de Jésus. L'impact de toutes mes maléfices soit consumé sur notre vie. Au nom de Jésus-Christ, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui est sur moi. C'est la main de Dieu qui est sur toi, adorateur. C'est la main de Dieu qui est sur toi, adoratrice. Au nom de Jésus. Au verset 6, il dit Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ta face, loin de ton esprit il dit, où irais-je loin de ton esprit Et où fuirais-je loin de ta face Quand les circonstances nous accablent, on pense que Dieu est loin. On pense que Dieu est loin. Alléluia. Mais la Bible dit, si je monte aux cieux, tu y es. Il est le Dieu qui règne dans le ciel. Il dit, si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Il dit, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. On va chanter, on va dire, il est devant moi, il est derrière moi, tout près de moi, alléluia. Il est devant moi, il est derrière moi, autour de moi, alléluia, alléluia. Il dit, au verset 11, si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Quand je lis ce passage, ça me rappelle Jonas Jonas pensait qu'il pouvait fuir loin de la face de Dieu. Mais même dans le vent du poisson, Dieu l'a trouvé là-bas. Même dans le vent du poisson, qui était en bas de l'eau, Dieu a entendu sa prière. Alors qu'il n'a pas prié à haute voix. Alors qu'il priait dans son cœur, dans le vent du poisson, au fond de la mer, Dieu l'a entendu. Dieu avec nous. Ma soeur, Dieu avec toi. Mon frère, Dieu avec toi. Alléluia. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins. Ce qui m'a tissé dans le sein de ma mère.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 Alléluia. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins. On va parler à notre corps. Reposer qu'il n'y a pas Orimaka. On va parler à notre corps physique, à notre corps biologique. C'est Dieu qui a formé notre corps. Nous ordonnons au nom de Jésus à tout déséquilibre, à tout dysfonctionnement dans le corps. Écoute la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous a formés. C'est Dieu qui nous a tissés. Reçois la vie des mains de Dieu. Reçois la vie du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Hein? Reçois la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Hein? Au nom de Jésus. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une forme, qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout, tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Il dit que tes pensées, ô oh Dieu, me semblent impénétrables. Le nom en est grand, c'est vrai les pensées de, ces pensées ne sont pas nos pensées, ces voix ne sont pas nos voix. Quelquefois, Dieu fait des choses qu'on ne peut pas comprendre. Au verset 19, il dit Oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang Éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour eux, pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont tous. Ils sont pour moi des ennemis. Au verset 23, il dit Sente-moi, ô éternel, et connais mes pensées. Vous savez, tous les événements qui se passent aujourd'hui nous, nous rapprochent de la fin des temps. Nous rapprochent de la fin des temps. Tout ce qu'on est en train de voir, c est, c est, ce sont les événements de, de l'enlèvement qui sont. C'est-à-dire que chaque jour nous rapproche, soit, soit de notre. De, chaque jour nous rapproche de la tombe, ou bien de l'enlèvement. Donc, il dit Sente-moi, ô Dieu et connais mon cœur. » Parce que Dieu ne regarde pas la il regarde au cœur. Il dit « Éprouve-moi et connais mes pensées. » Ce qui peut nous faire rester sur cette terre-là, c'est notre cœur et notre pensée. Il dit « Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alléluia Que le Seigneur nous conduise sur la voie de l'éternité. La voie de l'éternité, c'est la voie de l'enlèvement. Que, que, en tout cas, que, au nom de Jésus... Qu'aucun adorateur, qu'une adoratrice ne rate le premier convoi. Au nom de Jésus, que le Seigneur sente nos cœurs, qu'il nous montre où on doit arranger, qu'il nous montre où, où, où, où, où, si nous sommes sur une mauvaise voie, et qu'il nous conduise, qu'il sente nos pensées, hein, que nos pensées soient conformes, qu'il a vu les pensées de Christ. Alléluia, que nos pensées sont des pensées d'amour. Il, il dit que tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est que ce soit l'objet de nos pensées. Alléluia. Que ce soit l'amour, la douceur, la patience, la tempérance. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, le psaume 42. Il est déjà l'heure. On va lire le psaume 149. Il est déjà l'heure. On va lire le psaume 149. Joues moi. Il m'a tant aimé, Jésus, il m'a sauvé Il m'a tant aimé, il m'a sauvé L'agneau de Dieu a été immolé Tout cela pour me donner la vie L'agneau de Dieu a été immolé Tout cela pour me donner la vie Jésus, il m'a tant aimé il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Le psaume 149 du verset 1 au verset 9. Il dit Chantez, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Je me dis, ce soit une adoratrice, rejouis toi en celui qui t'a créé. À un adorateur, réjouis-toi en celui qui t'a créé Il dit que les fils de Sion soient dans la légresse à cause de leur roi à cause de Dieu, sont dans la légresse à cause de notre roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, sont dans la légresse Il dit au verset 4 Non verset 3 Qu'il loue son nom avec des danses, Qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe Car l'éternel prend plaisir à son peuple il glorifie les malheureux en les sauvant. Le Seigneur prend plaisir à toi, mon frère. Le Seigneur prend plaisir à ta vie, ma soeur. Il dit que les fidèles triomphent dans la gloire, qui poussent des cris de joie sur leur couche. Si tu es couché sur ton lit, pousse des cris de joie, quelle que soit la circonstance. Il dit que les loins de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les, les, les, les peuples. Maintenant, pour terminer, pour, il est 22 heures, pour terminer, notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement puissant. On va terminer avec le psaume 150. Il dit louer l'éternel. Il faut dire je loue l'éternel. Je loue Dieu dans son sanctuaire. Je loue Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Il faut, il faut approprier ce verset. Dis, je loue Dieu pour ses faits. Je loue Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Je loue Dieu selon l'immensité de sa puissance. Je loue Dieu selon l'immensité de sa gloire. Je loue Dieu. dit, louez-le au son de la trompette. Je loue Dieu au son de la trompette. Je loue Dieu avec le luth et la harpe. Je loue le Seigneur avec le tambourin et avec des tenses. Je je loue le Seigneur avec la, les instruments à cordes et le chalumeau. Je loue le Seigneur avec les cymbales sonores et les cymbales retentissantes. alléluia Il dit que tout ce qui respire dit parce que je respire, je loue l'Éternel. La condition même première de louer l'Éternel, ce n'est même pas une bénédiction. C'est le battement de ton cœur, c'est le souffle de vie. La condition première devant Dieu pour le louer, c'est que tu quand tu respires. Si tu respires, ma soeur, loue l'Éternel. Et ce soir, nous voulons consacrer notre respiration au Seigneur. Nous voulons consacrer chaque battement de notre cœur. Nous allons dire au Seigneur que chaque battement de notre cœur soit une louange pour toi. Que chaque battement de notre cœur soit une reconnaissance pour toi. Au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Adorateur, adoratrice, je vous aime de l'amour de Jésus. Nous sommes bénis. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te fortifie. Le Seigneur renouvelle nos forces. Nous avons déposé tous nos fardeaux au pied de Dieu. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il est plus près de nous que n'importe quel être humain. Il est plus près de nous que n'importe qui. Il est devant nous. Il est derrière nous. Il est en nous. Il est sur nous. Il dit Emmanuel, Dieu avec nous. Il dit ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Ça veut dire qu'il est avec nous et il est sur nous. Maintenant, il dit celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde Alléluia Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde Amen Nous bénissons le Seigneur Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce sa miséricorde Nous bénissons le Seigneur pour la nuit que nous allons passer Seigneur merci pour chaque adorateur, chaque adoratrice Merci pour la vie, merci pour la protection divine Merci de nous donner une nuit réparatrice Merci d'être avec nous Merci parce que cette nuit encore nous voulons sentir ton amour Nous voulons sentir ta présence Reçois toute la gloire Reçois l'honneur, reçois la louange Sois célébré, Papa, au nom puissant de Jésus. Que ta main puissante repose sur chaque adorateur et chaque adoratrice. Au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Je vous souhaite une belle nuit et à demain par la grâce de Dieu.